Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour euh, une vidéo courte, normalement vidéo très courte, ce sera bah, mon, enfin, mon impression est ce que ça implique on va dire les nouvelles personnalisations pour les elfes, alors ceux qui euh, bien, étaient dans une grotte, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Il s'agit tout simplement des nouveaux ajouts cosmétiques qui concernent du coup et bien, les hauts euh, elfes et elfes du vide, alors ce qui est assez intéressant, on va, on va y revenir un petit peu dessus. Qu'est-ce que cela change En gros c'est une déclaration officielle de la part de Blizzard qui montre qu'il y avait eu du data mining et que ce data mining a en effet euh, des répercussions au niveau du joueur et du gameplay, hein, c'est redit à la fin, blablabla. C'est qu'il y a un goût des. ceci qui est goût des nombreuses options de personnalisation que vous pourrez utiliser dans Shadowlands, donc c'est pour les joueurs et pas pour les PNJ. Euh, du coup, c'est l'article le, le, de Blispirit hein, que j'utilise. Que donc, nous avons euh, tout d'abord les yeux euh, bleus des elfes euh, du vide qui sont disponibles donc bah, là vous le voyez sous différentes couleurs donc ces différentes personnalisations. Euh, sachant que celle-ci celle c'est celle de base. Hein, euh ils avaient déjà des yeux bleus argentés en fait, euh, maintenant bah, ils auront des yeux un peu plus bleus et euh, voilà on peut changer la différence de couleur des yeux bleus. Euh, pour les elfes de sang eh bien euh, l'accès aux elfes, aux yeux bleus des elfes de sang, avoir donc les yeux verts de base, les yeux turquoise qui étaient déjà quelque chose qui était apparu euh, par le passé mais c'était plus pour les hauts elfes généralement à cause d'un souci d'encodage et enfin eh bien, les yeux bleus beaucoup plus proches de ceux des hauts elfes. Alors. Je sais que vous allez me demander mes impressions, tout ça, tout ça, tout ça. Tout d'abord, évidemment, je vous suggère d'avoir regardé mes vidéos, notamment ma vidéo Debunkage sur les hauts elfes, ainsi que la vidéo de généalogie. Comme ça, euh, ça évite des explications, des trucs. Je répondrai pas aux commentaires si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, de toute façon. Euh, donc, qu'est-ce que cela euh, veut dire Parce que euh, si vous avez regardé mes vidéos, vous me dites, mais attendez, Malga, euh, tu as toujours dit, les hauts elfes justement se distinguent des elfes de sang par leurs yeux bleus. Euh, qu'est-ce que c'est que ce foutoir eh bien euh, c'est une excellente question, alors faut savoir que les ça fait 15 ans qu'ils sont demandés par une grande partie de la communauté, c'est pour ça qu'il y a une énorme polémique en ce moment, euh, puisque bah ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, que ça, veut dire ça veut dire que. Euh, pas, ça s'arrête pas là bien sûr, ça ne s'arrête pas là, euh, puisque bon là vous voyez la différence également pour euh, un squelette femelle, enfin squelette femme, pardon, euh, donc les yeux de différentes couleurs, tout ça, tout ça, pour les elfes de sang pareil. Maintenant, qu'est-ce que cela implique Et eh bien ça implique que du côté des elfes de sang, eh bien pour avoir des yeux euh, plutôt turquoises, des yeux jaunes toujours par rapport au puits de soleil, et les yeux verts gangrenés euh, habituels des elfes de sang, euh, et des yeux un peu plus euh, voilà bleus euh, fantomatiques euh, là-dessus avec les différentes couleurs de peau, mais ça, je ne rentrerai pas en détail. On voit le même squelette, euh, mais pour la femme. Euh, à côté de ça, donc les yeux jaunes, toujours, toujours. Et euh, maintenant, voyons pour les elfes du vide. Qu'est-ce que cela entraîne pour les elfes du vide Eh bien, on a euh, une nouvelle, euh, un nouvel apport, c'est que, sans, dans une future mise à jour de l'alpha, les elfes de sang et elfes du vide bénéficiant de nouvelles options de personnalisation qui pourraient intéresser certains d'entre vous. Voici un aperçu, à commencer par plusieurs variantes dieux bleus. Mais c'est pas fini, de plus, les Elfes de sang ont accès à de nouvelles couleurs de peau. Les Elfes du vide hériteront également des couleurs de peau disponibles pour les Elfes de sang. Voici quelques exemples de personnages que vous pourrez créer avec ces nouvelles options. Donc, bon, ça on l'a vu pour les Elfes de sang. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour les Elfes du vide Eh bien, pour les Elfes du vide, ça implique qu'ils peuvent avoir une peau, similaire à celle qui est disponible pour les elfes de sang, donc des peaux plus pâles. Qu'est-ce que ça veut dire ça Eh bien, euh, yeux bleus, de, on va dire, yeux bleus style aux elfe plus peaux pâle style euh, elfes de sang, on va dire, eh bien ça fait que vous pouvez jouer pour la première fois dans World of Warcraft, les elfes. Et du coup, bah, là vous devez vous dire, bah, le gars tu dois être super content alors, bien sûr. Bien sûr, et je suis très partagé puisque à la fois, extrêmement heureux, euh, ça fait 15 ans j'avais fait une vidéo dessus pour en parler un petit peu en, en dehors de parler de toutes mes, toutes mes euh, appréciations, c'était également en faire un rappel parce qu'il y a énormément d'idées reçues concernant les hauts elfes et les elfes de sang mais du coup, du coup oui ça fait 15 ans que j'attends les hauts elfes, ça fait 15 ans que j'attends les Amani et grâce aux personnalisations et eh bien, on pourra les jouer on va voir que ça implique différents résultats et c'est aussi ces résultats qui me font ne pas bondir en l'air en disant oui c'est génial comme j'ai vu d'autres vidéastes le faire, notamment anglais. Euh, parce que bah en fait le problème c'est que ça va avoir des conséquences forcément euh, pour le lore ou même pour le gameplay avec le potentiel rajout de futures races alliées tout simplement. Donc à la fois extrêmement heureux, d'un autre côté extrêmement déçu. Pourquoi pourquoi déçu Alors encore une fois, restez sur le positif, je vais être, je vais un peu plus expliquer le négatif parce que le positif je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo de débunkage donc oui je suis super heureux non je ne vais pas arrêter mon abonnement au World of Warcraft, oui je vais pouvoir jouer enfin des hauts elfes donc j'avais promis donc je jouerai une prêtresse aux elfes euh, triste parce que pr prêtresse ne m'intéresse pas mais je le ferai euh, puisque je l'avais promis s'il les rend jouable et eh ben je le ferai donc je le ferai mais voilà ça me permettra de jouer aux elfes maintenant je vais plus aller sur euh, pourquoi euh, ça, en, ça crée aussi des choses un peu négatives il faut savoir, c'est pas pour rien que j'ai fait une généalogie sur les elfes et que j'ai fait une vidéo de débunkage sur les hauts elfes et les elfes de sang, c'est que euh, l'histoire des elfes, et c'est quelque chose de très riche et très intéressant, donc c'est pas un problème, hein, le fait que l'histoire soit riche, bien au contraire. Je préférais que l'histoire des gnomes et des nains euh, soit tout aussi euh, fleurie, on va dire. Mais le problème, c'est qu'en fait, plus c'est riche, plus c'est complexe, moins eh bien, les gens euh, arrivent à, à voir les différences, etc., etc. Sans compter les idées reçues et les conneries qui peuvent naviguer partout sur la toile. Donc arriver à bien différencier Elf 200 et aux elf il y avait peu de choses pour les différencier, parce que déjà, bah oui, les Elf 200 de sont des anciens o elf donc il y avait peu de choses pour les différencier. La couleur des yeux était un de ces marqueurs qui, qui permettait physiologiquement de montrer la différence. Du coup, enlever ça, bah ça fait qu'en fait, dans la tête des gens ça donne quoi Ça donne que potentiellement les hauts elfes eh bien, euh, seront des... En fait, que les hauts elfes bah en fait, il y en a aussi dans, le, dans la Horde, alors que les hauts elfes bah, il y a cette haine racial entre L200 et Oelf donc c'est quelque chose qui peut perdre un petit peu le joueur et ça moi ça m'embête me, ça me, ça me, ça un peu vous devriez vous dire bah non tu vas être super content ta vidéo va tourner encore plus etc le problème en fait c'est que ouais peut-être qu'elle va tourner pour le moment mais dans 5-10 ans parce que wow on va pas s'arrêter demain dans 5-10 ans les gens diront bah oui bah de dans la déjà que les idées sont complètement détruites en ce moment si en plus dans 5 ans bah on oublie parce que ça va passer bah les, les gens vont encore plus confondre aux elfes, elfes de sang sachant qu'il y a un autre problème, c'est clé aux elfes c'est juste une personnalisation ici tout comme les Amani avec euh, les trolls hein. j'ai pas mis de, de, de documents, mais renseignez-vous un peu on pourra jouer Amani euh, en jouant un troll sombre lance normal pareil avec les nains on va pouvoir faire un wildhammer donc un marteau hardy en jouant euh, en jouant tout simplement un nain un nain d'Ironforge euh, un nain, nain bronze barbe de bronze bah, le problème en fait c'est quoi Pour les nains etc ce qui est relou c'est qu'évidemment le passif le racial n'est pas le même C'est un racial de l'ethnie que l'on peut jouer Du coup c'est une race alliée En fait on vous donne une race alliée sans vous donner le support race alliée Et c'est un problème Parce que pour les hauts elfes le souci c'est qu'en mettant euh, du côté du côté horde bah, Ça fait qu'en fait vous avez les ratios elfes de et du côté alliance vous avez les ratios elfes vide, Or ça n'a rien à voir D'un point de vue culturel, d'un point de vue ethnie etc ça n'a rien à voir euh, un elf qui lui pousse, des temps, qui lui pousse euh, toute une couleur vide, etc. Euh, sauf si vous jouez prêtre du vide, sinon pas très... ça ne marche pas des masses. Et en bas à droite, il y aura marqué elfe du vide. Quand vous rendrez une quête, il y aura marqué Elf du vide. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais en soi, ce n'est pas si grave que ça. ça On va dire que c'est un peu plus pour le RP personnel, mais c'est relou. Euh, le problème, c'est surtout que bah, maintenant, quelqu'un qui voit un elfe aux yeux bleus, sachant que c'est quelque chose qui était aussi beaucoup demandé par des joueurs Elf de sang, alors que ça n'a aucun sens, mais les joueurs Elf de sang qui euh, le voulaient, bah, ils vont pouvoir avoir les yeux bleus. De l'autre côté, ce sera la même comment le joueur lambda il arrive à faire la différence, à comprendre, il se dit c'est la même chose en fait, donc c'est un énorme problème et ça c'est un problème maintenant mais dans 5 ans ce sera encore pire, sachant, sachant, donc je c'est pas terminé, je voulais vous parler bien sûr, donc évidemment je le rappelle c'est un outil de gameplay avant tout, euh, il faut pas, faudra réussir à différencier gameplay histoire, ce qui est très, déjà très difficile, c'est pas le premier cas euh, comme ça, on, ce sera pas le dernier, mais voilà, le problème c'est que c'est un outil de gameplay avant tout, Blizzard a essayé de Couper la poire en deux et faire plaisir un petit peu à tout le monde Faire plaisir à des elfes de sang qui voulaient des yeux bleus Bah je suis désolé mais je ne jouais pas elfes de sang hein. Le principe d'elfes de sang c'est de connaître un peu l'histoire de la race Et de respecter son histoire Donc si vous voulez jouer elfes de sang avec des yeux bleus Bah vous vous êtes gourés les loulous euh... Et en plus, encore une fois, même ma vidéo de debunkage La plupart des gens se sont dit mais attends mais il aime pas les elfes de sang Mais, mais pas du tout, mais j'aime les elfes de sang pour ce qu'ils sont Et j'aime les hauts elfes pour ce qu'ils sont je ne les aime pas pour ce qu'ils ne sont pas. Or là c'est juste des gens qui ne connaissent mal alors là ça va faire ça va faire autant alors que c'est pas le cas, mais c'est un fait, plein de gens ne connaissent pas l'histoire des, des elfes de sang, et du coup pour eux bah en fait bah on veut l'ancien skin de Sylvanas quoi, on veut les yeux bleus, tout ça, tout ça. Bah oui, mais c'est pas ça un Elf de sang en fait. <rire> c'est pas ça un Elf de sang. Mais bon, donc c'est vraiment cosmétique avant tout. Et bah Blizzard leur donne. Blizzard le donne à tout le monde. Donc ça nous permet bien sûr de pouvoir jouer aux Elfes côté Alliance. Ça me permet de pouvoir jouer Amani du côté Horde avec les Trolls les trolls sombre Lance Mais ça va permettre à des Elfes de sang de jouer des Elfes de sang aux yeux bleus. Ce qui est une incohérence totale en termes d'histoire. Donc... Comment eh bien, cela va être expliqué Alors, il faut savoir que c'est du cosmétique, donc Blizzard va peut-être jamais euh, l'expliquer. Le problème, c'est que dans une interview, il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça que d'ailleurs vous pouvez retrouver la VOD du stream de réaction post-annonce suite à l'interview de Cinderis et de Zoltan, Ion, euh, le chef, le directeur de World of Warcraft, avait expliqué en fait que non, ce n'était pas prévu. Donc il y a un mois, hein, quasiment jour pour jour, il y a un mois, euh, il avait dit donc, dans cette interview officielle qui avait été relayée par des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de personnes euh, que euh, non, les elfes de sang n'auraient pas accès aux yeux bleus. C'était seulement un outil pour les PNJ, donc pour euh, les personnages non joueurs, donc très probablement les hauts elfes qui n'étaient pas jouables. Le truc, c'est que donc là, bah, Blizzard officiellement euh, dit que. Qu'ils ont dit il y a un mois, c'était du vent, hein, c'était des conneries, c'est bah, totalement à l'inverse de ce qu'ils ont dit. Donc, d'un point de vue confiance, bon bah, c'est pas, pas sympa. Mais surtout, euh, le problème, c'est que c'était un outil de gameplay et comment on va l'expliquer Parce qu'un truc comme ça, Blizzard a deux options. Soit il explique pas, ils l'ont déjà fait par le passé, hein, pourquoi les elfes de la Nuit sont dans l'Alliance, ils l'ont jamais expliqué. Euh, donc, soit il explique pas, mais ça va quand même gueuler et un jour il y aura des questions, etc. Deuxième possibilité, il l'explique. Le problème c'est que dans cette deuxième possibilité, l'explication, je l'attends avec impatience. Parce que, en soi, c'est pas incohérent. Avoir un, elfe de, un haut elfe qui veuille rejoindre les elfes de sang, etc. Et du coup, ce serait vraiment un haut elfe à différencier des elfes de sang. Mais qui, serait, euh, qui aurait rejoint, on va dire, les, les, les elfes de sang. Euh, parce que sa famille, machin, etc. Pourquoi pas Le problème c'est qu'on sait très bien. Bon, L'aspect joueur n'a pas, pas sa place ici. Mais on sait très bien que plein d'elfes de sang du coup, vont, avoir, vont mettre les yeux bleus. Mais en soi... Pourquoi pas Le truc c'est que dans ce cas, scénaristiquement, un orc, il n'y a pas de problème, y a des... on pourrait avoir un orc un peu à la Etrigue qui choisisse de rejoindre l'Alliance. On a même déjà un cas, c'est Etrigue qui l'a fait à un moment donné, en tout cas qui n'a pas voulu taper contre l'Alliance, etc. et qui a fait euh, pot-pot avec, euh, avec Tyrion, donc un humain. Donc en soi, un lore un peu dans le délire, ça pourrait marcher. Donc pourquoi pas des orques euh, du côté de l'Alliance Et le pire étant les gobelins. Hein, puisque je rappelle que le numéro 2 du SI7, donc le euh, conseil d'espions, on va dire, le, le, les espions euh, de, de Stormwind, donc du royaume d'Azeroth, du royaume du Relevant, eh bien le numéro 2, c'est un gobelin. race de la Horde, tout ça, tout ça. Donc, est-ce que... Euh... Mais le truc, c'est qu'on le sait tous, les... on sait tous, ils vont pas le faire. Mais donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. L'autre possibilité... Blizzard va l'expliquer, c'est oui, le puits de soleil, il a été purifié euh, par la lumière, c'est dit dans Chronicles 3 d'ailleurs, il parle bien de la bénédiction de la lumière, etc. Il te parle pas d'Arcane. De, de sa je sais, vous allez me sortir la référence du site officiel, qui est un truc qui est pas du tout euh, du lore principal, mais plus pour aider à quel quelqu'un qui comprendrait, qui débuterait l'histoire, de lui rappeler un petit peu que oui, ça a été arcanique avant. Euh, mais du coup, eh c'est le, le seul véritable endroit, enfin, je crois qu'il y en a peut-être un autre endroit où il te parle de source arcanique, et d'ailleurs ils disent lumière sacrée et arcanique, mais sinon le puits de soleil, quasiment tout le temps, on te dit, c'est un puits de lumière, et c'est redit dans Chronicles. Donc, comment ils vont faire Comment ils vont faire Bon, ça sent la pirouette cacahuète, ça va dire... Sinon, en fait, c'est juste des elfes de sang qui ont été purifiées. Hein. Euh, c'est des elfes de sang qui, avec quelques années, ont été purifiés. Je rappelle qu'à l'époque où Shadowlands va commencer, alors on ne sait pas encore si c'est si BFA a duré un an ou deux ans, mais en gros, c'est entre 8 ans et 10 ans. Il ne s'est écoulé qu'une dizaine d'années. Je rappelle également que Chris Metzen euh, a rappelé plusieurs fois dans des interviews que vous pouvez trouver sur euh, sur le wiki anglais et euh, dans différents euh, discords, etc. Il faudrait que je vous, je vous les file au pire dans les commentaires. Euh, si jamais euh, ça vous intéresse, mais Chris Medzen a plusieurs a plusieurs reprises, c'était le grand patron du lore de Warcraft quand même, plusieurs occasions rappelé, euh, aux elfes, enfin les, l'a rappelé, les elfes, l'utilisation de magie démoniaque, et même la magie normale d'ailleurs, a des répercussions qui peuvent être très dangereuses, et a un côté addictif énorme. Donc quand on joue avec de l'énergie gangrenée, ça finit mal, et généralement on ne peut pas euh, se purifier facilement. C'est aussi pour ça que Fellwood, euh, Gangrebois, etc. n'a pas été... Purifier comme ça du jour au lendemain par hein Ça marche pas comme ça Et c'est aussi pour ça que malgré tout ce que je déteste De ce qu'ils ont fait avec la couleur de peau des orques euh, C'est pas pour rien que les enfants Orques naissent avec la peau verte euh, Sauf quand ils sont accouplés avec un magar Mais deux orques à la peau verte ont un enfant bah, Il a la peau verte et pourtant l'enfant il a jamais bu le sang Et peut-être même que les parents n'ont pas bu le sang de Manorot, Et pourtant l'enfant il est vert hein Donc c'est censé Peut-être potentiellement petit à petit avec les générations. Chris Matten avait dit que ça mettrait énormément de temps avant d'avoir la possibilité de reprendre euh, potentiellement les yeux bleus pour les hauts pour les elfes. Mais oui, il ne fermait pas l'option. Le truc, c'est aussi, ça voudrait dire occulter le fait que les elfes de sang ont continué à euh, bouffer de l'énergie gangrenée. Et euh, je vous je mettrai toutes les, toutes les vidéos de toute façon euh, dans, dans, le, dans, dans la description et autres. Euh, à BFA on a encore, encore l'état de militaire des elfes de sang qui nous montre qu'ils utilisent la magie gangrenée donc voilà et je rappelle aussi hein, c'est pas parce que vous avez, euh, que vous avez euh, une purification du puits de soleil et qui est l'énergie principale que ça en enlève ce genre de choses hein, je rappelle euh, un Elf de sang c'est ça, ça le, le, le racial de l'elfe de sang hein, c'est la ponction arcanique la ponction arcanique elle est montrée dans la cinématique de Burning Crusade donc là vous avez un une worm de mana donc le mana c'est arcanique. hein. soit bon, la couleur bleue tout ça tout ça. Je rappelle ce que ça fait. Regardez bien les petits yeux d'ailleurs de la petite euh, elfe de sang. Ils sont, ils sont verts pas de problème. C'est ça le torrent arcanique. C'est ça la ponction arcanique. Et regardez, ses petits yeux, ils scintillent, ils scintillent beaucoup plus en vert depuis qu'elle l'a fait. Et au passage, pour ceux qui se posent la question, c'est pas une démoniste, hein, cette aile Re de sang. Regardez-la, à un moment donné, il reste l'orgue, reste donc c'est plus une prêtresse dans l'idée. Elle n'a jamais été développée, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question de qui est cette personne. C'est une prêtresse l de euh, dont on se fout. Mais on voit bien, hein, quand elle a aspiré euh, la Wyrm de mana qui était un être vivant, hein, je le rappelle, eh bien, ses yeux scintille en vert. Alors si vous n'avez toujours pas compris la référence, je sais le film n'est pas canon, mais je suis obligé de me le passer pour mon plaisir personnel et le vôtre parce que j'en ai, ai un peu parlé sur les forums et c'est vrai que ça a souvent, cet exemple a souvent euh, fait mouche donc petit rappel quand même Wyrm de Mana, être humain être vivant, on lui ponctionne son truc le milkshake d'un être vivant hein, ça s'appelle de la magie gangrenée en fait hein. même si vous ne le faites pas sur un démon c'est la définition de la magie démoniaque en fait. Hein. Donc bon, euh, voilà, c'était pour un petit rappel. Je pense que, euh, que c'est un peu euh, nécessaire de le faire. Et pour ceux qui se posent encore la question, oui, tous les elfes de sang, de près ou de loin, ont eu accès à euh, de la magie démoniaque. Donc euh, non, ça ne met pas 10 ans à enlever les petits yeux. Hein. Sinon les orques ils auraient pu la peau verte. Donc à un moment donné, il faut, faut être cohérent dans son, dans son histoire. Et quand le grand patron du lore le dit à plusieurs reprises, dommage Donc on sent, je sens, moi personnellement c'est la piste que je privilégie le plus C'est la petite... Euh, lors d'une interview il va y avoir un mec de, de, de Blizzard qui va dire Oui en fait euh, la purification du puits de soleil Il euh, y a toujours une partie arcanique Donc vous pouvez avoir les yeux bleus blablabla bla bla bla bla. Je le sens hein, la pirouette cacahuète grosse euh, venir ici Donc voilà pour, pour ce qui est euh, de, de, de l'avancée du lore Inversement donc ça c'était pour les elfes de sang Inversement côté elfes du vide Attention en fait il faut bien comprendre Il faut bien que vous l'ayez en, en tête ça ne veut pas dire que les elfes du vide peuvent maintenant avoir une apparence euh, humaine. Non, les elfes du vide sont toujours condamnés à être des êtres du vide, en fait. Ils ont été, en hein, fait, le scénario d'introduction des elfes du vide, ils n'ont pas, euh, pas la possibilité de changer de forme. Et là vous allez me dire, bah si, Alaria peut le faire. Alaria n'est pas une elfe du vide. Alors, bien sûr, hein, le site officiel le dit déjà, le site, tous les... Vous en faites pas et vous le rendiront. Alaria est une elfe du vide. C'est des conneries. Alors vous allez me dire, oh là là, qui es-tu, mal gars, pour, euh, pour dire l'inverse de ce que te, Blizzard t'affirme. Te, te, le, le jeu vous le dit, en fait. Et vous allez me dire, bah c'est du gameplay. Non, c'est pas du gameplay. Faites le scénario d'introduction des ailes du vide. Faites, lisez euh, le bouquin, le livre audio sur Aleria et euh, Turalion Et faites les quêtes euh, d'Argus, hein, avec le front arguséen, tout ça, tout ça, Aleria. Et vous verrez si c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les ailes du vide ont été... Enfin, a été corrompu par le vide. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas reprendre une apparence normale. Aleria est une haute -elfe qui a appris à maîtriser le vide. Est-ce que quand vous jouez un paladin euh, humain, parce que vous utilisez la lumière, vous devenez un sanctumain, comme Turalyon Bah non, hein, bah là c'est pareil. Euh, quand vous jouez un, un, démoniste, euh, un démoniste humain ou un démoniste je sais pas quoi, est-ce que vous devenez un démon Bah non, vous utilisez la magie démoniaque. C'est pareil ici. Euh, c'est Aleria réussie, et c'est d'ailleurs normalement une des rares personnes à pouvoir maîtriser les énergies du vide sans péter un, une du rythme, ça lui demande un, beaucoup de concentration. Elle n'est pas esclave du vide. Eux ils ont été corrompus physiquement par le vide, les elfes du vide. Donc non, ce n'est pas pareil. Et là, c'est pas là. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que par cette personnalisation, les elfes du vide vont pouvoir jouer. En, vous allez pouvoir en gros jouer deux types de deux races alliées en une les elfes du vide d'un côté, les hauts elfes de l'autre. Voilà. C'est ça en fait que, que Blizzard euh, essaye de faire, tout comme avec les sombres lances vous allez pouvoir jouer Amani, Faraki, Drakari, etc, etc, même, tro même, tro même euh, troll euh, sombre. Donc euh, en dehors des... attention à ne pas confondre les trolls sombres et les trolls sombres Sombre, c'est hein. sombre, une autre euh, variété. Les trolls du, du Mont Ijal, tout ça, tout ça. Donc vous allez pouvoir les jouer, ça veut pas dire que... Euh, en gros vous avez, bon le pire c'est les trolls, hein. vous avez euh, je sais pas combien de, de races alliées en une seule, donc euh, c'est incroyable. Et euh, pareil avec les nains avec les Wildhammer, évidemment. Donc qu'est-ce que ça engendre Et comme je viens de vous le dire, bah, ça engendre des conséquences. Le statut de race alliée. Euh, puisque bah, je vous en ai déjà parlé en stream, mais je pas en vidéo, donc c'est l'occasion de le faire. Euh, le problème de... Ra les races alliées, c'est quoi euh, La définition, c'est quoi Alors je prépare une vidéo de débunkage à un moment donné aussi sur les ogres en race alliée, etc. Euh, race alliée ou pas d'ailleurs, et euh, le, le, le statut de race alliée est quelque chose d'assez simple et pourtant mal compris. C'est à dire que race alliée, on parle d'un point de vue gameplay technique, pas d'un point de vue lore. Parce que d'un point de vue lore, bah, les races alliées, euh, toutes les races de l'Alliance sont des races alliées par exemple, et toutes les races de la Horde sont des races alliées. Et du coup, il y en a qui sont jouables, d'autres non jouables. Les ogres sont déjà techniquement des races alliées du coup, dans l'histoire. Maintenant parlons d'un point de vue gameplay et design. La race alliée, c'est quoi C'est un squelette déjà existant, donc par exemple, F200. Eh bien vous avez le squelette l de sang qui va vous permettre de faire O Elf du vide où vous avez le squelette elfe de la nuit qui va vous permettre de faire eh bien les animations et une nouvelle, une nouvelle race alliée, du coup, avec par exemple les sacres nuits ou les trolls andalari. Euh, vous avez le squelette gobelin, boum, ça devient un squelette vulpé. Enfin, vous faites les vulpéens hein, à partir de là. Donc, les animations sont déjà rentrées. On va rajouter quelques animations, mais les animations sont déjà là. La capacité, comment vont-ils vont porter les armures, etc. Tout est déjà disponible. Donc, en gros, c'est la manière, c'est plus facile pour Blizzard de développer plein, plein, plein de races alliées plutôt que de devoir refaire toute une race avec énormément de nouvelles animations, énormément de nouveaux design, etc. C'est pour ça que les ogres euh, c'est pas une race alliée, ce sera une race normale bon, petit aparté. Par contre les moques natales, hein, eux par contre, oui, ils pourraient devenir une race alliée, puisqu'ils prendraient le squelette cultiracien. D'ailleurs le squelette cultiracien pour l'anecdote c'est euh, seul, euh, la seule race alliée qui a véritablement eu, eu un nouveau squelette avec des nouvelles animations et euh, Blizzard en a parlé en interview, le squelette euh, des enfin, le, les cultiraciens en termes de développement pour vous donner une idée, est plus grand que toutes les autres races alliées réunies depuis Légion. Toutes les races alliées, toutes, vous les mettez toutes ensemble, le temps que ça a pris de les sortir, eh ben c'est moins long que juste les cultiraciens. Pour vous dire à quel point ça représente euh, du travail. Donc, le statut de race alliée, au début, il y en avait plein, on nous donnait plein de trucs, avec, parfois, qui étaient juste des petits cosmétiques, au final, avec l'arrivée des cosmétiques, on se pose la question, est-ce que cette race alliée était vraiment nécessaire Par exemple, eh bien euh, les euh, les rocs, c'est juste des torrents normaux avec des bois différents. Est-ce que ça aurait pas pu être une personnalisation Est-ce que, euh, par exemple, les... Euh, les Sancte Force aurait pas pu être juste une personnalisation de Draenei. Et c'est là, vous voyez, le problème. C'est-à-dire que maintenant qu'on a les personnalisations, on a plein de races alliées qui ne servent à rien. Les Mecha Gnome, bah, ça aurait dû être une personnalisation de Gnome. Et du coup, en rajoutant plein de races alliées grâce à la personnalisation, on va peut-être avoir des Manaries hein, du côté de Draenei, peut-être que les Draenei vont avoir la peau rouge, etc. Ça va peut-être passer. En tant que espèce de race alliée, euh... mais du coup, il y a plein de races alliées qui vont être intégrées dans la personnalisation. En soi, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, parce que du coup, ces races alliées sont très peu développées, il n'y aura pas d'armure ancestrale de, de leur type, etc. etc. donc c'est un peu relou. Mais d'un autre côté, ça nous permet de jouer ces races alliées, donc c'est cool aussi. Le truc, c'est que comment on va avancer avec les races alliées Puisqu'au début, c'était vraiment que du cosmétique, et ça nuit à des véritables races qui maintenant sont vraiment purement cosmétiques et même pas de races avec leur propre scénario, c'est un peu problématique. Et c'est pas pour rien à mon avis que Blizzard doit réfléchir énormément en interne et qu'ils ont affirmé en interview qu'il n'y aurait pas de races au début de Shadowlands et que pour le moment c'était pas prévu mais peut-être à la fin, au milieu de développement ou à la fin, il y aurait arrivé de races alliées. Mais en tout cas pour le moment c'est pas du tout prévu. Bah, à mon avis ça m'étonne pas parce qu'ils doivent à mon avis redéfinir leurs axes de comment on va sortir des races et tout parce que. Pourquoi, euh, par exemple, les Wildhammer sont une personnalisation, alors que les Dark Iron, eux, sont une race alliée Vous voyez ce genre de questionnement qu'on peut avoir C'est véritablement problématique. Les Magars, ça pourrait être une personnalisation d'Orc, hein, normaux. Pourquoi faire une race alliée, en fait, surtout avec un scénario aussi pourri Donc c'est quand même vraiment difficile. Donc à mon avis, Blizzard doit pas mal s'interroger. Alors, est-ce que Blizzard répondra à pourquoi ils vont sortir les Ailes de Sang avec les yeux bleus Est-ce qu'ils vont trouver une raison scénaristique Si c'est pas euh, demain, je pense que ça sera euh, une prochaine interview avec des devs. À mon avis, ça m'étonnerait pas qu'ils en parlent. Donc on verra, on verra, restons au courant Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rappelé un petit peu Et euh, oubliez pas Le, le principal, le, le plus, on va dire l'argument Enfin l'élément le plus positif C'est qu'on peut enfin jouer après 15 ans d'attente Les hauts elfes dans l'alliance Et ça c'est cool, et du coup eh bien je le ferai Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile Et euh, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos retours Vos commentaires concernant euh, cet apport euh, Est-ce que euh, les deux petites vidéos vous auront rappelé un peu le, le truc Bien sûr il avait au début, 8 Elle est longue, hein, je sais 8 heures. Au bout d'une heure il me semble on remonte un petit peu l'évolution avec, euh, au fil des extensions, comment les elfes de Sang euh, ont continué l'utilisation d'énergie démoniaque, euh, sous tout le, démoniaque avec un S, pas juste cristal gangrené vert, hein, l'anima, tout ça, tout ça. Donc euh, je vous laisse tout ça dans la description, je fais plein de bisous, à plus pour de prochaines vidéos, et on se dit euh, à bientôt N'hésitez pas à liker, tout ça, à partager autour de vous, c'est mes impressions, mais il y a aussi des éléments factuels, donc voilà, n'hésitez pas à... À en, à en parler autour de vous. Et merci beaucoup, j'ai eu énormément de, de messages qui parlent de ça, donc euh, qui parlent, qui m'ont qui m'ont dit Malga, le sujet doit t'intéresser. Et voilà. Au final, très content, mais également très triste. Donc ça fait un cocktail chelou. Voilà Like, follow, tout ça, tout ça. Bisous